Via, euh, alors On a utilisé le protocole UDP, principalement pour le, la méthode d'envoi et d'attente, et on a essayé d'adapter, via un protocole interne, une méthode de fenêtrage à l'intérieur du protocole UDP. Il faut savoir que UDP, par définition, est un protocole finalement qui est en mode non connecté. Donc, Finalement, il n'utilise pas réellement de fenêtrage. Il est tout à fait possible d'en mettre en place à l'intérieur, mais ce n'est pas au départ l'objectif. UDP est simplement fait pour envoyer et ne plus s'occuper des données qui sont envoyées par la suite. Donc, à l'exercice 2, on décide finalement ici de remplacer le protocole UDP avec notre protocole interne de fenêtrage par le protocole dit TCP, Transmission Control Protocol, encore une fois au-dessus d'IPV4. Donc, l'idée, c'est de se dire que finalement, UDP n'étant pas adapté, on va plutôt utiliser TCP. Et on va voir les différences entre les deux par la suite, au-dessus dipv de 4 On va parler d'abord de l'encapsulation des données. Alors, dans un premier temps, on va reprendre les différents, euh, différentes couches basses du modèle OSI, à commencer par la couche physique. Donc, je rappelle que la couche physique, son rôle, c'est d'envoyer des séries de 0 et de 1, des données binaires, sur un support, d'accord un support physique, hein, sans se préoccuper de... Quelconque correction, etc. On définit les modalités d'envoi. Typiquement, est-ce que le 1, ça sera du 5 volts, le 0, du 0 volts ou du moins 5 volts, etc. Pour des voltages ou pour de la modulation. Par-dessus cette couche, on trouve la couche liaison qui va se charger de la détection des erreurs. C'est un point important. Donc, elle va détecter si des erreurs sont présentes potentiellement sur les données transmises au niveau physique. Et un deuxième rôle qu'elle a, c'est d'assurer un adressage dit local au niveau du lien liaison et lien. Donc, il y a de l'adressage local. On est capable d'adresser les différents interlocuteurs s'ils sont sur le même lien. L'exemple étant, par exemple, vous êtes en Wi-Fi, vous êtes plusieurs sur la même borne. Il faut pouvoir vous distinguer les uns des autres. Par-dessus cela, on trouve la couche réseau, l'adressage global IP, qui est valable sur la totalité du monde. Donc, je rappelle qu'en euh, IP, Internet Protocol, c'est l'interconnexion de différents réseaux qui est supportée via ce protocole IP. Donc, si les couches du dessous ne sont pas forcément des couches Ethernet, mais des couches de différents types, on peut très bien les inclure dans le réseau global IP. Et enfin, la dernière couche que je présente ici, c'est la couche transport. Alors, comme je disais la dernière fois, transport, ça signifie transport au sein des applications, à l'intérieur des applications. Donc, ce nom est assez mal choisi. Il s'agit de transporter de l'information entre les différentes applications qui tournent au sein de la même machine. Prenons un exemple. Dans votre machine, vous avez peut-être un service DNS qui tourne pour la résolution. Vous avez également peut-être un serveur web, un serveur FTP, des clients euh, dus à votre navigateur, des clients HTTPS ou HTTP qui sont ceux intégrés par votre navigateur. Il y en a peut-être plusieurs d'ouverts à un moment donné. Et Par conséquent, il faut pouvoir, lorsque vous recevez un paquet IP sur votre machine, savoir... L'associer à un des services en cours de fonctionnement sur votre, euh, votre machine. Donc, on regarde un petit peu, on reprend le, le fonctionnement d'exercice 1, la, le découpage, en fait, à la question 2. Et on regarde ici, effectivement, les deux premières couches, finalement, il s'agit de la trame Ethernet, qui va jouer ce rôle à la fois physique, transmission sur la ligne, et également liaison. On est capable de voir, effectivement, qu'il y a un CRC à la fin pour détecter les erreurs potentielles. Et il y a un rôle d'adressage local a des adresses associées aux cartes, réseau ou éventuellement des broadcasts à l'intérieur de l'entête. En fait, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a une adresse de destination matérielle, une adresse source matérielle également. Il y a un type pour distinguer le contenu de, contenu, on va dire, de la trame Ethernet. Et le CRC, il n'y a rien de plus. Il y a quelques éléments avant et après, mais je ne souhaite pas en parler ici. Euh, donc, Ethernet se charge finalement de la couche physique et de la couche liaison. IP, euh, le paquet IP finalement, est pile poil celui de la couche réseau. Donc, le, le rôle de la couche réseau, c'est principalement un rôle de routage, on verra l'association la, des routeurs, et d'adressage global. C'est-à-dire qu'on adresse l'ensemble des machines, quels que soient les protocoles choisis au niveau physique et au niveau liaison. On n'a pas besoin... Réseau est un, un, un réseau qui se détache finalement des aspects matériels ici, le, la partie IP. Donc le paquet IP inclut un certain nombre d'éléments, en particulier les adresses IP, on en avait parlé également. Il y a les adresses IP qui sont incluses dedans. Mais pour faire la distinction des services, on va utiliser ce qu'on appelle des notions de ports. On a des ports sources et des ports destination au sein d'un couche transport pour pouvoir savoir à quel service s'adressent les différents segment TCP ici. Alors, contrairement à UDP, où on envoyait une donnée UDP par entête IP, on va dire, en fait, un segment TCP, c'est un flux de données. Il faut imaginer qu'on a un flux de données qui est découpé en segments, en tranches, et ces segments sont chacun inclus dans une entête IP, dans un paquet IP, qui est lui-même inclus dans une trame Ethernet. Pour faire un petit rappel, que vous avez normalement vu en cours, UDP est un mode non connecté. C'est-à-dire, c'est un peu comme la poste. Vous envoyez des données, vous ne posez pas la question si elles ont été bien reçues ou pas. Elles peuvent très bien être perdues. Il n'y a aucune, aucun moyen de vérifier que les données aient bien été reçues, sauf si la personne qui les a reçues doit vous répondre et vous ne voyez pas la réponse. Auquel cas, on ne peut pas savoir si la donnée a été vraiment reçue, mais la réponse a été perdue, en mode UDP par exemple, ou si la donnée a été bien reçue, euh, pas reçue du tout. Et donc Et De ce fait, la personne n'est pas au courant qu'elle aurait dû recevoir quelque chose. En TCP, le protocole transmission contrôle protocole se charge d'assurer la bonne transmission et la validation des données. C'est-à-dire que vous, vous allez voir ça comme un flux. Vous allez voir des flux entrants et sortants. Et d'un point de vue programmation, vous n'allez pas vous poser la question de savoir est-ce que mes données ont été reçues ou non. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre, comme on l'avait fait sur l'exercice précédent, en place potentiellement un protocole interne, si vraiment on voulez être sûr que les données soient bien reçues. Donc, la poste, effectivement, il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des accusés de réception qui ne reviennent pas. Donc, ça a bien été reçu, mais on ne vous a pas transmis l'accusé de réception, tout simplement, ça arrive aussi sur la poste. Alors, quand TCP, normalement, c'est comme le téléphone. Si la ligne est bonne, vous pouvez dialoguer avec votre, votre interlocuteur et vous avez directement les accusés de réception d'un interlocuteur quand vous posez vos questions. Normalement, il est censé vous répondre. Alors, évidemment, ça, ça nécessite un mécanisme d'authentification des parts, de négociation départ faut déjà par exemple sur un téléphone parler la même langue pour pouvoir se comprendre. Donc en TCP, vous allez avoir donc un flux d'octets du point de vue de l'utilisateur, bien entendu. Mais derrière, il y a tout un mécanisme qui est mis en place, qui est assez complexe. Et en particulier, il y a une ouverture de connexion qui a réalisé, une ouverture de connexion qui a réalisé en trois étapes en règle générale. La première étape, ou plutôt les deux premières étapes, la première fois que vous envoyez un euh, un segment TCP à votre, votre interlocuteur, vous êtes censé allumer un flag, c'est-à-dire un drapeau, soit un boulet, si vous préférez, qui est le flag-signe, c'est-à-dire un élément dans la tête TCP, dans l'entête TCP, qui doit être activé lors de la toute première poignée de main, dans un sens ou dans l'autre. On verra que c'est la même chose avec fin, lorsqu'on se déconnectera. Et lorsque vous acquittez des éléments d'un précédent envoi, en fait, vous êtes censé également envoyer ce qu'on appelle un ACK. Donc, là, toute première fois que vous envoyez quelque chose, évidemment, vous n'avez rien à quitter. Mais lorsque vous recevez les flags SIN, le flag ACK doit être lui-même activé par rapport au précédent SIN. Donc, ACK restera allumé le reste du temps, et tout le temps, tant que vous avez des choses à quitter d'un précédent en Donc, ça donne ici la fameuse poignée de main SIN, SIN, ACK, ACK une de print à trois secousses, sous les way -and -shake, on shake Donc, en fait, on va secouer trois fois. On va envoyer une première fois SYN, puis ensuite, on va recevoir sign HACK, puis renvoyer avec HACK pour préciser que, effectivement, la connexion a démarré. Et enfin, vous allez pouvoir envoyer vos données. Alors, les données, on peut les envoyer sous forme de flux continu, il n'y a pas de souci. Et, normalement, euh, le la personne qui reçoit peut envoyer une accusé de réception à chaque fois. Alors, puisque de réception est plus complexe, elle envoie finalement le dernier octet reçu, ou plutôt l'octet suivant qui est non reçu. Il n'y a pas de négatif, mais on peut très bien vous envoyer des ACK positifs avec la valeur 1 plusieurs fois en vous disant, bah, si je n'ai pas reçu la 2, je vais envoyer la 1 plusieurs fois en vous avertissant que bah, seule la 1 a été reçue et pas les suivantes. D'accord. Donc, c'est le protocole en fait, avec ACK, mais pas de NACK ici. Donc les ACK peuvent être envoyés soit de manière consécutive, soit de manière cumulative. Si j'envoie par exemple l'ACK des octets inclus dans le 3, donc il y aura un certain calcul à faire ici, Mais finalement c'est comme si vous avez accusé la réception du 1 et du 2 ainsi que du 3. Donc là, on est sur un protocole qui est effectivement plus simple d'un point de vue de l'utilisateur, puisque c'est juste un flux d'octets. Par contre, qui demande une gestion plus importante au niveau de la couche transport. C'est-à-dire que la couche transport a un rôle qui est beaucoup plus complexe. Évidemment, le protocole 13CP, contrairement à UDP, il y a des bouquins. Autant dans UDP, quand on avait UDP qui était présenté ici, il n'y avait que quatre éléments, finalement, dans l'entête le, UDP. En TCP, vous en avez une vingtaine environ qui sont présents, sans compter les options. Alors, un point important, c'est l'ouverture de connexion. On voit qu'effectivement, ici, on doit faire un échange, SIN, SIN, HACK, avant d'envoyer le HACK, éventuellement juste après les données qui suivent. Donc, les données 1, 2, 3, etc. Mais cette ouverture de connexion, étant donné qu'il y a de la latence sur la ligne qu'on avait précédemment évoquée, elle va vous faire perdre, effectivement, un certain laps de temps. Forcément, vous avez envoyé des données vers B pour dire que vous allez initialiser la connexion. Et B dit qu'il est d'accord, qu'il peut commencer, effectivement, il accepte et il va commencer la, la synchronisation avec vous. Et donc, dans ce cas-là, vous envoyez la CK et vous donnez par la suite. Mais cette ouverture de connexion, comme on l'avait vu tout à l'heure, elle prend ici également 568 millisecondes si on prend l'hypothèse du calcul de l'exercice précédent. Donc, à la question 2, vous allez perdre nécessairement 568 millisecondes dans le cas d'une connexion TCP classique avec une poignée de main sans données au départ. Alors, il existe depuis des poignées de main avec données, mais elles sont beaucoup plus risquées et elles sont implémentées uniquement dans des cas où vous êtes précédemment authentifié. Donc Là, je prends le cas d'une poignée de main sans connexion, qui fait que finalement, lorsque vous connectez un serveur web en HTTP 1 ou HTTP 2, qui sont placés au-dessus de TCP, vous allez nécessairement perdre ce temps-là. Alors, peut-être pas aussi important, mais vous allez perdre par exemple de l'ordre de je sais pas, 20, 30, 40 millisecondes simplement pour la poignée de main de départ. Ce qui fait que par la suite, en HTTP3, les, euh, le protocole pense, enfin du moins a prévu d'utiliser UDP plus un mode de connexion interne, comme j'avais évoqué précédemment, plutôt que TCP pour associer la connexion de départ. Donc voilà un petit peu pour la question 2, ainsi que la question 1 de l'exercice 2 de la feuille de TD Envoyer et attendre.